Les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour parler monde connecté, pour parler rumeurs monde connecté. On va aujourd'hui parler de la potentielle Facebook Watch, Oculus Watch, qui sait comment s'appellera-t-elle C'est parti Bienvenue les amis dans Panacotech. Ce midi, comme d'habitude, nous allons parler de la crème du high tech. Aujourd'hui, on va évoquer le sujet de la montre connectée, de la future monde connectée que Facebook est en train de concevoir. Vous aimez beaucoup ce petit format, ce petit format rumeur, petit format monde connecté de l'avenir. Moi, qui m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment, vraiment de très près au monde connecté, je vois passer des articles, des rumeurs, un petit peu tout. Et dans ces petits formats, c'est les petites vidéos qu'on peut manger comme ça sur le pouce, comme des mini à la lancini, comme ça, tac, tac, tac, je vous propose de parler d'une thématique et d'une future monde connecté que je testerai sûrement sur la chaîne. Aujourd'hui vous avez peut-être vu passer cette rumeur mais Facebook serait en train de travailler sur le monde connecté. Dans les grands noms de l'industrie de la smartwatch, du marché de la smartwatch, on a bien entendu Apple, Samsung, Google potentiellement, Fitbit, etc. On a des grands noms de la tech. Maintenant avec Google et Apple on a déjà une partie des GAFA. Manque plus que Facebook et Amazon. Alors pas de rumeur pour l'instant pour Amazon mais Facebook serait en train de développer une connecté. Oui, la date de sortie serait peut-être 2022, 2023. On n'a pas plus d'informations encore sur la future date. Mais comment alors Facebook en est arrivé là Vous le savez, l'année dernière, lors du lancement de l'Oculus Quest 2, Facebook a confirmé qu'il travaillait sur des lunettes connectées intelligentes. Un peu comme Apple, un peu comme Google. Vous savez, tout le monde travaille sur les mêmes choses pour bah voilà, s'imposer dans ce nouveau secteur. Facebook est donc en train de travailler sur des lunettes connectées en partenariat avec ray -Ban. Ces lunettes devraient être lancé au plus tard cette année. De toute façon, on voit Facebook avec Oculus, avec d'autres marques essayer de s'implanter dans les objets connectés, les jeux connectés, la VR, bref, tout ce qu'il y a de tech, tout ce qu'il y a de futuriste tout ce qui intéresse aussi Google, intéresse aussi Apple, intéresse à tout le monde. C'est The Information qui a rapporté pour la première fois cette rumeur, cette annonce qui dit que d'une source sûre, Facebook serait bien en train de travailler sur une monde connectée. Oubliez la tentative désastreuse de Facebook de lancer un smartphone, voyez plutôt le succès de Oculus, le succès de Portal, et imaginez ce que pourrait être une monde connectée Facebook. Déjà, j'en entends parler, une monde connectée qui pourrait potentiellement intégrer de façon native Facebook Messenger, Whatsapp, car oui actuellement c'est assez compliqué, on peut presque pas sur aucune montre à part quelques bidouilles répondre à des messages Whatsapp, répondre à des messages Messenger, aller sur Facebook bref c'est un petit peu bridé ils ont pas adapté leur application pour une Apple Watch, ils ont pas vraiment adapté leur application pour du Wear OS, c'est compliqué mais ce serait peut-être parce qu'ils ont une idée derrière la tête, lancer une montre connectée et intégrer tout leur suite d'applications, Instagram, bref, tout, leur savoir-faire là-dedans. Mais alors, quelles seraient les fonctionnalités de cette montre et comment il pourrait se distinguer bah, des autres concurrents Dans tous les cas, je pense pas que Facebook intègre Wear OS, ce serait un petit peu bizarre, mais la première version de Facebook serait livrée avec une version open source d'Android, une version qui pourrait aménager. Mais alors, quel intérêt pour Facebook déjà d'aller vers les mondes connectés Les données, les données, les données, les data, les data, les data. Vous savez, Facebook, c'est gratuit parce que vous êtes le produit nanani nanana on connaît la chanson et bah là ce serait pareil d'avoir les données de santé même retenues au niveau confidentiel euh, anonymisé bref permettrait un meilleur ciblage des pubs permettrait bah voilà de faire marcher encore mieux le modèle économique de facebook alors du coup on peut s'attendre à une montre connectée qui soit au pointe de la technologie pour le suivi de santé c'est à dire ECG cg mètre, suivi de spo 2 pourquoi pas glucomètre qu'on entend parler bref on n'a pas encore de rumeurs qui vont nous dire ce qu'il y a dedans on n'a pas encore des brevets déposés pour des innovations, mais on pourrait penser que Facebook irait sur cette montre qui se fait chez les concurrents, chez Samsung, chez Google, chez Apple, en baissant, baissant, baissant le prix, c'est-à-dire belle pénétration de marché, c'est-à-dire en cassant les prix montres connectées, en proposant les mêmes hardware, les mêmes, la même technologie, les mêmes fonctionnalités, en ajoutant en plus Instagram, Whatsapp, Facebook et en profitant de ces prix bas pour répandre leur monde connecté à un petit peu tout le monde pour enfin avoir des données utilisateurs. Ce serait vraiment là. Je pense pas qu'ils iraient vers une monde connectée presque gratuite. Mais vraiment, je pense qu'il va falloir qu'ils cassent beaucoup, beaucoup les prix pour réussir à s'imposer face à la concurrence qui existe aujourd'hui. Dans tous les cas, on verra bien entendu ça. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. C'était les dernières rumeurs. J'espère que ça vous intéresse, toujours. Dites-moi si vous serez prêt à acheter une monde connectée Facebook. Si vous avez trop peur de garder vos données de santé pour vous. J'aurai l'occasion d'en reparler ici ou durant un live Twitch à 18h le mercredi. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.